Bonjour, nous sommes le samedi 31 mars 2018 et je vais faire ici une analyse de l'euro-dollar donc en prévision de ce que je pense que les marchés vont faire euh, lundi 2 avril 2018. Donc ici je vais faire une analyse de l'euro-dollar, c'est le marché que je privilégie et cette analyse n'est pas un conseil d'investissement mais simplement une probabilité de ce que va faire le marché en fonction de mon expérience et des indicateurs que je vous décris ici dans cette vidéo et que j'utilise dans mes formations. Donc nous avons ici l'euro dollar en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie ici correspond à un mois, et nous constatons donc en mensuel en regardant les indicateurs que j'utilise ici donc nous avons le stochastique ici qui est suracheté et qui commence à redescendre et nous avons le RSI qui lui est encore très haut donc on pourrait imaginer que le marché va continuer à monter puisqu'il est bien monté ici sur les bougies mais il y a d'autres indications données par d'autres indicateurs ici comme l'Ishimoku et comme mon indicateur SDI ici à droite donc où vous voyez beaucoup de carrés rouges et seulement deux carrés verts ici qui nous indiquent que c'est contradictoire par rapport au RSI et au stochastique. Donc que faut-il faire dans ce type de configuration Alors bien sûr ce sont des probabilités, ce n'est pas une garantie que le marché va faire ce que je décris ici mais il y a une bonne probabilité, je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avons ici Ishimoku et nous voyons le marché qui est allé frapper la partie supérieure ici de, du nuage Ishimoku, nuage qui est déjà assez épais donc il a traversé la première résistance et il est allé taper la deuxième résistance et là on voit quand même qu'il a du mal à la traverser et même que le marché commence à redescendre un peu. Donc je dirais qu'on a une bonne probabilité que cette résistance il ne va pas arriver à la casser. On voit ici donc ce qui s'est passé c'est que le marché aussi a été arrêté par le haut du nuage. Donc on a un nuage baissier ici qui est rouge, vous le voyez et on arrive ici sur euh, la partie supérieure du nuage qui risque de provoquer effectivement une résistance et on est donc euh, comme on est en mensuel c'est le troisième mois où cette partie supérieure d'Ishimoku constitue une résistance et que le marché n'arrive pas à le passer. Parce que on voit bien que les mois précédents on est passé d'un marché en ranch ici, on voit bien donc que le marché restait toujours sous ce niveau-là et puis il a cassé. Il a cassé donc si je trace une ligne ici on voit très bien donc que le marché a cassé, on a des belles bougies vertes ici en mensuel. Il y a eu une petite résistance au niveau donc du bas du nuage Ichimoku, mais malgré tout il est parvenu à rentrer donc les mois précédents dans, dans le nuage et on peut se dire qu'il est reparti à la hausse peut-être comme il avait fait euh, euh, il y a en 2006 ou en 2007 comme on le voit sur ce marché là. Mais non, on a quand même ici une grosse résistance indiquée par l'indicateur Ishimoku. Donc, on va aller voir comment ça se présente sur les unités de temps plus petites. Donc en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce que c'est C'est un marché où on voit que chaque bougie ici euh, donc correspond à une semaine et on voit qu'effectivement ça fait de nombreuses semaines que l'euro est en train de monter par rapport au dollar mais on a quand même une stagnation à ce niveau-ci. Là c'est ce qu'on a vu donc en mensuel, lorsqu'il est arrivé sur le haut du nuage en mensuel et eh bien il, il a eu du mal, il n'arrive pas à passer et même il commence à y avoir plusieurs bougies rouges. On voit même que le haut des bougies commence à être de plus en plus bas et on a donc même des mèches importantes. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure Et eh bien on peut en conclure qu'effectivement on a à ce niveau-là qui est de l'ordre de la 1.25-600 et eh bien on a réellement une grosse résistance. Alors au niveau des indicateurs RSI et stochastique et eh bien on voit que en, pardon, en weekly on a le RSI qui était très élevé et puis que là effectivement il commence un petit peu à redescendre et le stochastique qui est arrivé sur un plus haut où il était bien survendu et eh bien là il s'est retourné. Donc ça nous indique quand même qu'on a une bonne résistance à ce niveau-là et que peut-être on est en train de repartir à la baisse. Alors allons voir en délit ce qui se passe, alors là en daily c'est encore très clair, on voit bien que ce niveau ici au-dessus constitue une forte résistance et on a donc ce marché qui est en range depuis plusieurs jours donc qui fait des hauts et des bas même si ça représente quand même des, des, des mouvements assez importants, hein, on, a, on a quand même ici 300 pips. Donc euh, c'est quand même des, des mouvements assez, assez importants. Donc on voit ce marché donc euh, l'euro qui, qui va taper plusieurs fois sur euh, ce niveau supérieur mais qui est chaque fois re rechassé vers le bas par cette résistance ici. Donc on voit également ici que euh, donc en délit, on a un retournement sur Ishimoku qui se dessine, puisqu'on avait bien le nuage vert ici qui montrait la belle hausse ici depuis plusieurs jours, et puis là on a un début de formation d'un nuage baissier. Au niveau du RSI et du stochastique, et eh bien on voit le stochastique là également qui a baissé. Vous voyez, il fait chaque fois des hauts et des bas. En fonction ici du mouvement du marché, et on a le RSI qui fluctue ici au niveau des 50%. 50% c'est le point d'équilibre, donc on n'est pas dans un, un marché qui est suracheté ici. Non, on a vraiment un marché qui fluctue ici. Donc allons voir au niveau euh, du H4. Donc H4, chaque bougie correspond à 4 heures eh bien on voit très bien ici les mouvements de hausse et de baisse du marché donc euh, ici de l'euro-dollar avec euh, des plus hauts bien sûr euh, qui sont chaque fois euh, rejetés vers le bas. Donc euh, allons voir sur H1, donc on voit ici donc en H4 on voit Ishimoku qui est passé du rouge au vert, du rouge au vert chaque fois donc on a ce, ce marché qui monte et qui baisse et qui n'a pas poursuivi cette forte tendance depuis plusieurs jours. Donc en H1, et bien en H1 donc on voit que l'Ishimoku s'est retourné. Donc chaque bougie correspond à une heure. Et en fin de semaine, on voit que effectivement, euh, le marché ici a traversé Ichimoku. Et qu'on se retrouve maintenant contrairement à la position qu'on avait précédemment qui était au-dessus du nuage Ishimoku, on se retrouve sous le nuage Ishimoku et on voit également ici l'indicateur Shikuspan donc de notre indicateur Ishimoku qui a traversé le nuage et on se trouve maintenant sous le nuage avec euh, donc ici des mouvements assez faibles euh, ces dernières heures. Donc euh, on a un marché qui est, qui est très hésitant en tout cas qui n'a pas prolongé la hausse. Donc au niveau euh, de l'indicateur RSI on, on voit très nettement ici donc euh, le RSI qui est passé euh, du niveau des 70% il est passé sous les 50% et là il a plutôt tendance effectivement à se, se maintenir sous les 50% le stochastique bon on voit encore des mouvements de hausse et de baisse mais avec euh, quand même une amplitude assez faible des bougies. Sur M30 et eh bien là on voit aussi qu'on a un marché assez plat avec très peu d'amplitude donc on peut dire qu'on est dans un marché en attente en tout cas marché qui est plutôt baissier. En M15 même chose bon je vais augmenter un petit peu ici la taille des bougies mais on voit très bien ici qu'on n'a pas une amplitude très importante donc en 15 minutes des bougies et on voit donc ce marché ici le RSI qui est plutôt baissier. Si on va en 5 minutes donc on voit ce qui s'est passé les dernières heures donc de vendredi et bien on voit donc un marché qui n'est plus du tout à la hausse et qui va terminer donc euh, vendredi soir avec euh, des, des bougies plutôt à la baisse. Donc et on a un, donc le SD ici qui est toujours euh, baissier donc qui nous indique selon moi que le marché va entamer la baisse ici en une minute, vous voyez que ça a terminé par des mouvements assez forts mais plutôt euh, indicatifs d'une baisse du marché. Donc actuellement, le marché est bien sûr fermé ce week-end pour le particulier mais pour les grandes institutions et les banques il reste ouvert donc on verra lundi ce qui va se passer, comment le marché ouvrira, en tout cas dimanche soir déjà ce sera visible. Et euh, moi, je pense donc qu'on va assister la semaine prochaine, donc au début du mois d'avril, à une baisse du marché. Je ne pense pas donc que le marché va réussir à casser euh, donc, euh, le haut du nuage Ishimoku ici, mais au contraire qu'on va avoir une tendance baissière euh, peut-être euh, durant plusieurs mois maintenant. Et en tout cas, je serais plutôt d'avis. De m'orienter à partir de lundi à la baisse. Bien sûr il faut être prudent, hein, il faut être prudent puisqu'on voit bien qu'en weekly on a eu pas mal de bougies ici avec malgré tout des rebonds à la hausse donc ne vous précipitez pas à la baisse mais soyez attentifs, regardez bien euh, mes explications dans cette, dans cette vidéo et donc mon opinion, mon sentiment est qu'on va probablement aller dans les prochains jours, vers un marché baissier. Il est possible ici, donc on est en délit, qu'on ait encore euh, des bougies haussières avant d'avoir euh, tout à fait un marché qui s'oriente à la baisse. Mais vous voyez ici, donc en délit, on a un début de nuage rouge ici sur Ishimoku et on a euh, mon indicateur SDI. Qui est quand même fort orienté à la baisse pour le moment et c'est peut-être déjà lundi qu'on aura euh, cette baisse. Maintenant si vous êtes euh, amateur de scalping et eh bien bien sûr vous allez pouvoir profiter de ce marché. Toutes les indications euh, d'utilisation de, de mes indicateurs se trouvent dans, dans ma formation scalping, vous avez un lien ici au-dessus et un lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez acquérir ma formation scalping dans laquelle j'explique en détail tout ce que je vous ai expliqué ici, comment interpréter ces indicateurs, pourquoi les utiliser et comment vous pouvez arriver en scalping à avoir des performances de 90 à 100% de trades gagnants avec ces indicateurs et avec ma méthode de scalping. Maintenant si vous êtes plutôt des traders ou swing trader en fonction de mon analyse je vous conseille donc de vous orienter plutôt à la baisse et si euh, le marché ne contredit pas euh, ce, que, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui et eh bien vous pourrez probablement faire euh, de très beaux trades la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la un maximum ça me fera très plaisir et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment,